C'est Youtube Tu m'as déjà vu avec Mani On a fait de la résurgence ensemble. Maintenant on a lâché une grosse game en duo. Il fallait qu'il fasse top 5 pour gagner un petit casque Astro A20. Et je parlais à sa mère en suivant. Like, commente. Bisous. Oui bonjour. Euh, ce serait pour savoir euh, en termes de, st de stock Astro Gaming. Euh, quel casque est-ce que je peux offrir aujourd'hui si je peux en offrir un a20, ah, sans fil, PlayStation, PC C'est... Parfait. Merci, merci beaucoup, monsieur Astro Gaming. Eh, hey, Mani Ouais C'est quoi ton pseudo sur Twitch Moi, euh, je pas. Ah, as pas Twitch. Ah, t'as pas Twitch Parce que comment est-ce qu'on va... Les gars, je, je peux pas demander l'adresse à un gosse de 9 ans, tu vois, c'est pas quelque chose qui est possible. Le mail de, de son papa ou sa maman, ça pourrait être pas mal. Ou l'Instagram. Eh, hey, Mani si, si on arrive à faire tous les deux un top 5 ensemble, je t'offre un casque. Un nouveau casque. Ouais, je te jure. Un, un casque astro gaming, sans fil, exprès pour PlayStation et tout. Alors on fait on fait tops. Euh, hôpital La maison. Voilà la scène de crime. Ah ouais, c'est là Allez bah, ouais on va on va tout en haut. Là je vais manier. C'est un monstre c'est un monstre. C'est c'est une bête les gars. Tu, tu joues super bien Mani euh, je... Mani si je veux t'envoyer le, le casque ou quoi euh, tu, il, tu penses que je pourrais euh, avoir euh, le mail ou peut-être l'Instagram ou quoi de ta maman ou ton papa bah, ouais, pour... ah, Attends, ils, ils, ils sont chez toi là par hasard ou pas ah mais trop bien, trop bien, trop bien, ça marche, mais ah, vas-y, pas... mais, mais si, on, si on gagne la game, tu fais venir à papa ou maman à, à, à, à la Playstation, je vais lui parler Je lui ai dit que je joue avec toi et elle me croit pas et, oh, Dis lui que c'est vrai Elle veut savoir quel âge 29 ans Mais non, c'est vrai par contre que tu vas faire un Ouais c'est. Ouais c'est vrai. C'est vrai. Mais si tu veux passe le passe le casque deux secondes à ta maman, je lui explique. Bah attends, je lui explique Ouais voilà on n'est pas pressé, t'as bien raison. Allez, on va acheter. on va acheter le colis. Ah bah ça me fait super plaisir aussi. Ça me fait super plaisir. Je pensais pas qu'on jouait aussi bien à ton âge. Ouais, je Je mets des balles derrière. Oh, les gars, je tire, je tire des balles un peu dans tous les sens là. Papa, papa. Pa. Oh, t'as vu Il y, y a un camion à gauche. Hop, allez, tu peux vider tes chargeurs. C'est parti. Tire illimité, feu, feu, feu. Si t'as des grenades, tu peux y aller aussi. Voilà oh Il y avait de l'alcool avec les céréales ce matin ou quoi Mani Ah là ça va mieux, ça va mieux. Attaque ah, 30 balles, ah, ça prend un peu de temps du coup. Ouais. Tu, vas, tu vas finir pas... Oh nice, bien joué Non, je l'ai trouvé. des balles des balles. Euh, mais... Des balles. Ouais, tiens. Là, ils, ils t'ont laissé leurs balles eux, par terre. Là, regarde, il y, y a trois personnes, t'as vu Vas-y. Ouais. J'y suis, suis allé comme ça les gars parce que je voulais pas qu'il tue le gosse C'est la victoire si, si on arrive à faire top 5 hop, Tu gagnes un, un casque Il vaut 120 euros Allez viens on va voir si euh, on peut le voir ou quoi Il vient de sauter Viens, On va faire, on va faire pareil on va lui sauter dessus J'en ai un. viens ici Manny, à l'intérieur, tu peux y aller A gauche, il est directement. Là Bien joué ça On se prend des autoréas, ça te dit Tiens, il y a une frappe de précision ici pour toi. Non, je me suis fait défoncer par quelqu'un. Ah il est, il est loin. Il s'est tué. Oh non, t'es resté dans la dans la Mani. T'as tué Mais non, c'est toi qui l'as tué. En fait, il a il a sauté pour te finir et il s'est cassé les patounes. Bah T'inquiète, t'as ton, goul... ton goulag, je peux te réanimer après. Oh ouais, j'ai mon goulag, mais pardon, je suis hyper mieux Oui! Oh merde, c'est peut-être l'heure de manger. Bon. C'est l'heure de manger? Ouais, ouais, mais je, dit, je... Hey, Mani, oui. dis, dis leur ai dit. Eh Manny, dis-leur que je suis sur Twitch. Si jamais, tu euh, elle veut vérifier ou quoi. Bah, attends, là, je vais jouer mon goulag. Ouais, t'as raison, elle joue ton goulag. Je reviendrai. Je crois que là dans sa tête on va passer l'après à taper des games ouais, les gars. Ouais comme ça je peux te réanimer si tu meurs. Je crois que là il y, y a déjà les plans d'établi, a déjà les plans les gars euh, chez lui tu vois. Putain de merde. Pourquoi je me retrouve encore Tiens tu peux tomber. T'as toutes tes armes qui sont. T'as toutes tes armes qui sont ici. Et juste ton, euh, ton sniper Mani, il est pas super bien. Du coup, je t'en ai je, ai, je, ai mis, je ai mis un par terre, ok Ouais, je te jure, t'as mon sniper à moi juste ici. Tiens, on, va, on, va, on, va, on va lui on va lui filer le jouer les skin les gars. Il va... il va descendre à 15 fps quand il va y avoir les camos. T'as radé qui un peu aux AD20, Idox Oh frère il a... il a fumé Il a, il a fumé Mais il est trop chaud eh, les gars Non mais vous imaginez à 9 ans être bon comme ça les gars Oh vient de se passer quoi là Il est le méchant? Il est rentré, il est rentré, il, est rentré. Putain, il avait le. Le jack, le jack 12 en feu, les gars, avec un Strela. Oh la gueule! C'est bon, il est mort, je l'ai tué. Ah, t'as vu? Shotgun et lance-roquette. C'est pas fou ça. Ah ouais. Tu sais qui m'a fait penser ouais, je le à. Le... Ah bah c'est sûr hein. Moi il m'a fait penser à Skyros comment il était mauvais. C'est.. Ah, ouais. ah tu ouais. c'est un... un mec qui joue depuis longtemps sur Call of Duty. Ouais, je Skyros. Ah ouais T'aimes bien Et moi, moi je trouve qu'il hurle trop, tu vois. Je suis Tu sais, il a une grosse. Ah, Mais non. Dans à travers, euh, Quoi L'hélicoptère à 300 mètres là Oui. Il prend des extases, gamin. Oh bah, je l'ai véhiculé neutralisé et j'ai touché son pote encore. C'est qui ce gosse, les gars J'ai tué le véhicule. C'est euh. C'est le... le mélange. Euh... C'est le mélange entre un trait. Très... Regarde-le, tu le vois, Bunny avec son capteur cardiaque je pense Il joue bien. Saxy Ouais. Mais euh, il, joue, il joue bien, Saxy. Juste, euh, je trouve qu'il est bizarre un peu comme. Euh, mais, euh, mais je trouve qu'il joue très bien. J'en étais sûr. Ah Tu te trouves pas bizarre, toi, Saxy Ah, déjà, il te très d'être mais ouais mais ouais c'est pour ça tu vois Après il a une longue barbe il est, il est un peu bizarre tu vois moi, moi j'ai pas confiance en lui Mais moi j'ai confiance en Oh. oh. Allo Qu'est-ce qu'il y a Oh j'ai pris ma autre Tout le monde est en sécurité Attends mais y'a fou Ah ok je l'ai vu je l'ai rentre. Ah, vu mais Tu viens de Twiki, Mani Pourquoi est-ce qu'un a... Pour est qu gosse de 9 ans a plus de dé dé dégâts que moi, les gars Moi, je m'occupe de lui, tu vois. Et lui, et lui il, dé il défonce tout le monde. J'aurais pas dû rentrer d'un coup. Oh non. Ils m'ont pas vu. Tu deviens trop vieux pour le jeu. Ouais, frère, c'est quoi ce qu'ils mettent eux Du monde. Hey, merci Mani. Allez, je te réanime. C'est il a, il a raison en soi. Hein. C'est même écrit sur mon bras. Hein. Mais, euh, mais, je suis d'accord, avec vous que la vérité vient de la bouche des enfants. De non, non, t'as raison. Alors pas du, d'Europe en tout cas. Tu sais, il euh, y a une vidéo, j'ai, j'ai gagné une grande compétition. Mais la, la vérité sort de la bouche des enfants. Et moi, je suis d'accord avec toi, Mani. Il est trop mignon. Ah il fait chier d'être être aussi mignon Il y quelqu'un qui vient de rentrer dans la maison, Manny, juste devant Tiens je te fais monter à l'étage direct Monte à l'étage direct depuis le toit du camion Sur ta droite Quasiment crack C'est pas ta faute si... Non mais c'est pas ta faute si t'as fini, hein. t'as as, as bien joué tu joues comme euh, les anciens joueurs, euh, Manny. Tu joues bien. Tu rushes. Même si tu dois mourir, tu, tu vas rusher pour tuer quelqu'un. Et ça, c'est super bien. Tu vas tu as, tu as que t'améliorer en faisant ça. Il y avait un shop sur toi Ah merde Ah merde, je l'avais pas vu ce shop. Je suis un pangolin. Je te réanime, poulet. Qu'est-ce qu'il qu qu aura de me raconter, là Non, non, tombe tombe là où t'es mort. Vu que, vu que je les ai tués, ça devrait être bon. Je te remets, je te remets un point de sus, tu vois. T'inquiète, je suis là, je suis là, je suis là. Je suis là. Rentre, rentre dans la maison, euh, Poulet. Rentre bien, nice. Eh bien, bien joué, ça. Quoi bien joué, ça. c'est bien à l'étage, tu vas pouvoir te soigner tout ça en descendant. On est top... On est top 9, Mani Plus que 4 équipes... Plus que 4 équipes qui meurent et tu gagnes, et tu gagnes ton casque. C'est un arc, fais attention. Fais attention. T'inquiète, c'est pas fini. T'inquiète, c'est pas fini. Allez, reviens sur moi, réarme toi. T'inquiète pas le kid, je vais te porter jusqu'à la victoire. Allez, plus qu'une équipe qui meurt et t'as... J'arrive, mets-moi un ping. Faut tuer Ils sont où, Mani Je les ai vus, mani. Si jamais tu trouves ça trop dangereux, viens avec moi. Tu les as Non, je les ai pas encore eus. Je vais essayer. Les tu les as vus the fuck fuck this. Tu peux me le finir, s'il te plaît Il y a ou pas Eh, Mani, c'est le top 5 Mani, t'as oh gagné, gagné le... C'est-à-dire que t'as gagné le gros casque à... Le, le casque astro. Le, ca, le oh casque oui. à 120 euros. Il est pour toi. Alors, et surtout... Surtout Mani, Tiens, viens avec moi par, par le dessus A la fin de la partie tu, euh, tu donnes le casque à ta maman ok Ouais ouais ouais Vas-y ça marche Ah merde mais fait comment je fais pour lui Comment je fais pour lui parler en jeu Et sans que vous entendiez vous Bah les gars. Notre casque Merde Tatanus tu peux Tu peux venir voir comment est-ce que je peux muter le live Mais quand même pouvoir parler en jeu Oh, c'est deux gros Je pense qu'ils sont dans la musique mais justement, on cut le son du stream, je peux pas forcément... Ah Comme ça, peut-être. Vas-y. Tu... Trop bien, trop bien, c'est bon, oh, Contacte à moi, Mani. Balance une paralysante ou quoi. Ah oh, non, il me finissent Mani. Il me ça. Nice, Mani. Bien joué Shield de toi, shield de toi. Nice, bien joué, super réflexe. Eh hey Mani, on fait top 2 Mani. T'as assuré comme une bête. T'as fait top 2. Allô ouais Mani. Vas-y, vas-y, je t'attends. On va parler à la, à la daronne. Je vous laisse entendre le coucou les gars et après euh, vu que je vais choper ses coordonnées Allo Ouais Allô allo Ouais elle arrive Ok trop bien je l'attends Et hey, Mani tu joues super bon. tu, tu joues super bien pour ton âge hein. Merci tiens je te la passe Vas-y à toute Oui euh, Votre gosse il joue super bien C'est vrai ouais, ouais vraiment Vraiment en fait, vrai. il a 9 ans quoi. Non mais, <rire> mais c'est incroyable. Il a le niveau de, de quelqu'un qui a 15-16 ans. Il joue extrêmement bien. Ok, bon. <rire> non Voilà, bref. Je, mais je vous passe le numéro de, de la personne. Bah oui, je vous écoute, ça marche. En tout cas, c'était okay. euh, un plaisir de, de, jouer, de jouer avec lui. Il, il est super gentil. Bon, bah parfait, très bien. C'est Quand ça se passe comme ça, alors c'est super. <rire> <rire> ouais, parfait. Bon, je vous souhaite une bonne journée. Ben, merci beaucoup. Au revoir. Merci également. Au revoir. Salut Salut Comment Mani Ouais Tu vas tu as, manger Mani manger. Ouais moi aussi je vais aller manger ouais. Mani Ok Allez Moi j'ai foot après Ouais bah moi moi basket On sort Tu fais du basket Ouais ouais ouais euh, on se, on se rec... vu que Skyros il avait rejoint la partie Ouais ouais ouais mais je l'ai exclu tu vois comme je t'ai dit euh, il a une grosse voix qui me fait peur hein. On se capte de, de demain Ouais, peut-être. Ouais, bon, on verra. Allez, bisous, oui, euh, Mani. Allez. Allez, au revoir. A plus tard. Au revoir.